Les 48 lois du pouvoir par Robert Greene Loi numéro 9 Remporter la victoire par vos actes et non par vos discours Le triomphe momentané obtenu en osant le temps n'est qu'une victoire à la firus. Le ressentiment et la rancœur que l'on suscite sont plus forts et plus durables que la docilité forcée de votre interlocuteur. Votre pouvoir sera bien plus grand si vous parvenez à obtenir son accord par vos simples actions sans dire un mot. Ne prêchez pas montrer l'exemple pour comprendre cette loi prenons l'exemple de saint ingénieur naval qui en l'an 131 avant jésus-christ reçut l'ordre de son commandant Mucianus de lui envoyer son navire le plus grand pour enfoncer les murs de la ville de Pergame qu'il était en train d'assiéger l'ingénieur argumenta que c'était d'un plus petit navire dont le commandant avait besoin il conviendrait mieux à la tâche et serait de plus beaucoup plus facile à transporter L'ingénieur ne trouva pas nécessaire d'obéir à un ordre qui allait de toute façon mener à l'échec. et Il envoyait le plus petit navire en pensant que le consul verrait qu'il avait raison et le récompenserait. Furieux, Musianus entra dans une rage folle. Incapable de se concentrer sur cet article d'assaut, il ne pouvait penser qu'à l'imprudent personnage qui n'en avait fait qu'à sa tête. Il ordonna qu'on le lui ramène immédiatement. Lorsque l'ingénieur arriva, il ne cessa de se vanter, de vanter sa compétence et conclut que si le consul suivait ses conseils, il ne le regretterait pas. Le consul le laissa finir de parler puis, le faisant mettre nu devant les soldats, le fit flageller à mort. Cet homme avait passé sa vie à dessiner et construire des machines de guerre. Il était connu comme le meilleur ingénieur de la ville et savait qu'il avait raison. Cependant, il ne comprenait pas que les mots ne sont jamais neutres et qu'en polémiquant avec son supérieur, on conteste son intelligence. Même si nous croyons être des archéotypes de raison et de bon sens, la prudence exige que l'on ne prouve la justesse de ses idées que de façon indirecte. À l'exemple de Michel-Ange, à qui avait été confiée la tâche de rattraper le travail bâclé d'un sculpteur maladroit. Chose qu'il réussit à faire avec brio en sculptant un jeune David la fronde à la main. Des semaines plus tard, tandis que Michel-Ange mettait la tâche finale à sa statue, Soderini le maire de Florence entra dans l'atelier. Il se targuait d'être un fin connaisseur, aussi étudierait-il de près l'œuvre monumentale. C'était bien sûr un chef d'œuvre, déclara-t-il à Michel-Ange, sauf le nez, trop gros à son avis. Michel-Ange vit que Soderini avait la mauvaise perspective. Sans un mot, il ramassa son burin et quelques éclats de marbre qui traînaient. Monta sur l'échafaudage et fit signe de tapoter tout en laissant tomber les éclats ramassés plus tôt. Après quelques minutes de cette comédie, il recula de quelques pas et demanda ⁇ Alors, qu'en pensez-vous maintenant ?⁇ C'est beaucoup mieux, répondit Soderini, vous l'avez rendu vivant. Michel-Ange savait qu'en changeant la forme d'une île il risquait de gâcher toute l'ouvre. Mais Soderini était un mécène fier de son jugement esthétique. Offenser un tel homme en tentant de le contredire non seulement n'apporterait rien à Michel-Ange mais pouvait mettre en péril ses futures commandes. Sa solution fit de lui faire changer de perspective. Il préserva ainsi la statue tout en faisant croire à Soderini qu'il l'avait améliorée. Tel est le double pouvoir d'une victoire obtenue par les actes plutôt que par des mots. Personne n'est offensé et vous prouvez le bien fondé de votre point de vue. Dans le domaine du pouvoir, apprenez à évaluer l'effet à long terme de vos actes sur les autres. Le problème c'est que, en campant obstinément sur vos positions, vous n'êtes jamais sûr de la manière dont celui-ci va réagir. Il peut acquiescer par politesse mais vous en vouloir intérieurement. Les paroles ont ce pouvoir insidieux d'être interprétées en fonction de l'humeur et du sentiment des autres. Même les meilleurs arguments n'ont alors pas de base solide. Qui peut être convaincu par des paroles en l'air L'action et l'exemple sont beaucoup plus significatifs. Lorsque vous faites la preuve concrète de vos idées, vos adversaires sont plus ouverts à la persuasion. Un perturbateur est interrompu une fois Nikita Khrushchev au milieu d'un discours où il dénonçait les crimes de Staline. « Mais vous étiez un collègue de Staline, pourquoi ne l'avez-vous pas dénoncé ?» Khrushchev aboya « Qui a dit cela ?» Aucune main ne se leva, personne ne bougea. Après quelques secondes d'un silence tendu, Khrushchev répondit finalement d'une voix calme « Maintenant vous savez pourquoi je ne l'ai pas empêché. » Au lieu de dire que tout le monde tremblait devant Staline sachant que le moindre signe de rébellion signifiait une mort certaine, il leur avait fait ressentir la paranoïa, la crainte de parler, la terreur de se confronter au chef. La démonstration était viscérale, il n'y avait pas besoin de discuter plus. L'argumentation verbale n'a qu'un seul intérêt dans le domaine du pouvoir, elle distrait et couvre vos traces quand vous pratiquez la tromperie et êtes pris en plein délit de mensonge. A l'exemple du comte Victor Lustich, escroc qui avait vendu à des naïfs une boîte capable de reproduire les billets de banque, pour s'en sortir Lustich fin l'embarras lorsqu'il se retrouva nez à nez avec le canon du revolver du shérif Richards venu l'arrêter. Il commença à argumenter et la discussion tournait en rond tandis que le revolver s'abaissa. Alors l'hostiche passa à la deuxième phase de sa tactique, il noya le shérif dans un discours technique. Ce dernier se sentait moins sûr de lui et argumentait avec de moins en moins de véhémence. La phase 3 de la tactique de l'hostiche consistait à offrir du vent au shérif ce qui le conduisit droit derrière les barreaux. En effet, pour prouver sa bonne foi, l'Austriche avait offert une liasse de 10 000 dollars de faux billets au shérif en lui promettant de lui montrer son secret pour multiplier l'argent. C'est tout pour cette loi numéro 9 du pouvoir par Robert Greene. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, à partager pour plus de vidéos.